Les résultats de l'application du produit NSP. Comment les produits NSP ont été utilisés pour les enfants? Enfant, 9 ans. Ce qui s'est passé, j'ai eu une infection virale, grippe avec pneumonie, otite. Il y a eu trois cures d'antibiotiques. Il attrapait souvent des rhumes. Perturbe l'estomac, l'appétit est réduit. A été distrait à l'école. L'attention n'est pas concentrée. Le matin, il a l'air fatigué et pâle. Trouble du sommeil, insomnie la nuit. Très difficile de se lever le matin. Les performances sont considérablement réduites. Le psychologue de l'école a vu des signes similaires au syndrome d'hyperactivité. Elle a dit « changez de toute urgence le régime alimentaire » et contactez les spécialistes. A été testé pour l'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie n'a pas été confirmée. L'asthénie est survenue après une grippe sévère avec complications. L'endocrinologue a recommandé le zinc, le sélénium, l'iode et le magnésium. Iode, pendant la journée, magnésium, pour le dîner. Comment aider un élève à avoir moins de rhume, à se souvenir plus facilement, à être attentif. Entretien de la défense. Ingrédients, zinc, sélénium, vitamine A, C, E, plantes qui soutiennent l'immunité. Ginseng de Sibérie. Une longue tradition d'apport de vitalité et de lutte contre la fatigue. Bien sûr, un soutien immunitaire. Curcuma. Soutient le système immunitaire ainsi que la foie et aide à maintenir le bon fonctionnement des poumons et des voies respiratoires supérieures. Tige d'asperge médicinale, concentré de baies d'acai, eutherpe végétale, fleurs de brocoli, feuille de chou végétal, extrait de fruits d'amadou laqué, fruits de mélèze de Chine. Varec. Le composant principal est l'algue brune, une riche source d'iode, d'oligo-éléments, d'alginate. Iode, pourquoi est-il si important pour le cerveau? L'Organisation Mondiale de la Santé fait rapport sur l'iode. La carence en iode est la principale cause de lésions cérébrales chez l'enfant. Cela conduit à un développement cognitif et moteur altéré, ce qui affecte les performances scolaires de l'enfant. À l'âge adulte, cela affecte la productivité et la capacité à trouver du travail. Les personnes souffrant d'une carence en iode peuvent perdre 15 points de chi et près de 50 millions de personnes souffrent d'un certain degré de lésions cérébrales associées à une carence en iode. Y a-t-il suffisamment d'iode dans les aliments Les enfants aiment rarement les aliments qui contiennent beaucoup d'iode. La solution la plus simple, kelp. Magnésium. ingrédient clé, magnésium, acide malique. Que peuvent-ils apporter à la santé de l'enfant Beaucoup de choses. Énergie. Sommeil sain, sans froid, attention. Nous avons également ajouté Super oméga 3. Typique du monde entier tente de comprendre comment corriger l'hyperactivité et le déficit d'attention des enfants. Parmi les astuces efficaces, il y a aussi celle-ci. Changez votre alimentation. Supprimez le sucre, le lait, la restauration rapide de l'alimentation. Quel est le problème avec le lait Rien. Si le lait n'est pas biologique, cela signifie que des antibiotiques et d'autres substances indésirables peuvent entrer. Une charge toxique excessive et une allergisation n'aident pas le cerveau des enfants à bien fonctionner. Quel est le problème avec le sucre et les boissons sucrées Le scandale de la tartrazine est bien connu. C'est un colorant qui est ajouté au jus de bébé et à d'autres aliments préparés. La tartrazine augmente la perte de zinc et d'autres substances importantes pour le cerveau. Les colorants alimentaires synthétiques sont beaucoup plus susceptibles de provoquer des réactions allergiques que les colorants naturels. La Food and Drug Administration des États-Unis a découvert qu'environ 100 000 personnes sont hypersensibles à la tartrazine. Il a été recommandé d'interdire l'utilisation de cette substance dans les médicaments et de la limiter fortement dans les denrées alimentaires. Lien vers l'article cité. Les risques ainsi que les effets secondaires associés à l'utilisation comprennent l'hyperactivité, L'arinite, les troubles visuels et peuvent être cancérigènes, mutagènes et tératogènes. C'est un facteur d'irritabilité et de troubles du sommeil chez l'enfant. Lien vers l'article cité. Suite à une nouvelle étude menée en septembre 2007 à l'Université de Southampton sur les effets de certains colorants alimentaires sur le comportement des enfants, le Parlement européen a décidé que tout aliment contenant l'une de ces substances E102, E104, E110, E122 ou E124 doit être étiqueté comme suit. Peut entraîner une altération de l'attention et du comportement chez les enfants. En relation avec les benzoates, E210, E215. La tartrazine serait impliquée dans un grand pourcentage de cas de troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité. E102 est utilisé en Europe comme colorant alimentaire. Mais revenons au lait. Il est recommandé de le retirer de l'alimentation. Qu'y a-t-il en retour Calcium. Et certainement du magnésium. Comment s'est organisée exactement la réception des produits NSP Le matin, au petit déjeuner, immédiatement après chlorophylle, un de chaque, super-oméga-3, lécitine, varec, magnésium, probé-11, super-complexe. gélule protectrice de formule 1 avec une collation avant le déjeuner. Calcium incomprimé, super-oméga-3 un gélule au déjeuner. Calcium un comprimé, magnésium un capsule, lécitine un capsule pour le dîner. Chaque produit, un capsule par dose. Le nombre de réception dépend de la compatibilité des produits. Le total par jour est obtenu. Chlorophylle, une cuillère à café sur un estomac vide. Super oméga 3, deux gélules par jour. Lécitine, deux gélules par jour. Kelp, à commencer avec un capsule pour le petit déjeuner, puis a ajouté une autre capsule. 2 pour le petit déjeuner. Magnésium, 2 gélules par jour. Probiose, 1 gélule par jour. Super complexe, 1 comprimé par jour. Formule protectrice, 1 gélule par jour. Calcium, 2 comprimés par jour. Combien de temps dure chaque pack de produits Chlorophylle, 1 cuillère à café sur un estomac vide. Une cuillère à café correspond à 5 ml, dans un emballage, 475 ml. Super oméga 3. 2 gélules par jour. Le paquet contient 60 gélules, pour un mois. Lécithine, 2 gélules par jour. Le paquet contient 170 gélules, pour 85 jours. Kelp, a commencé avec un capsule pour le petit-déjeuner, puis a ajouté une autre capsule, 2 pour le petit-déjeuner. Le paquet contient 100 gélules, pour 50 jours. Magnésium, 2 gélules par jour. Le paquet contient 90 gélules, pour 45 jours. Probio 11, 1 gélule par jour. Le paquet contient 90 capsules, pour 3 mois, super complexe, 1 comprimé par jour. Le paquet contient 60 comprimés, pour 2 mois. Formule protectrice, 1 gélule par jour. Le paquet contient 120 gélules, pour 4 mois. Calcium, 2 comprimés par jour. Le paquet contient 150 comprimés, le paquet durera 75 jours. Quoi d'autre a été ajouté Périodiquement Perfect Eyes, 60 capsules, au lieu du super complexe. Cela était nécessaire lorsque la charge de travail augmentait. Houblon et valériane avec passiflore, sans gélules, deux gélules pour le dîner, à boire pendant une semaine et faire une pause pendant une semaine. Appliqué pendant environ deux mois, puis le sommeil est devenu normal et sans houblon ni valériane avec passiflore. t il arrivé Presque toutes. Nous avons atteint les objectifs suivants, moins de rhume. Plus facile à retenir, être concentré et attentif. J'ai eu un rhume plusieurs fois par an, ce n'était pas dur, j'ai vite récupéré. Pourquoi presque tout Parce qu'à la fin de l'année scolaire, l'enfant a été sélectionné pour l'équipe de basket de l'école. Il a passé tout l'été en compagnie d'athlètes. Formé, occupé. Je n'ai pas été malade. Quand l'école a commencé, encore une fois fatigué, surchargé, mais sans signe d'asthénie. Elle exécute assez bien le programme scolaire, pour surmonter l'effort physique, on a ajouté Everflex et Coenzyme Q10. La mère de l'enfant remercie le NSP. Pour un excellent produit et pour la santé de l'enfant.